L'Ouf parce qu'on ouais. connaissait les conjoints de chacun quand même. Hein. Les ActuVor, présentés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 19h30 à 20h15, sur VL. Et là on est en 95 après, là vous retournez sur Paris. Ouais. En 97, vous prenez des cours de théâtre à l'école Catherine Brieux. Ouais. Et en 99, vous jouez dans la série justement « Un gars, une fille mmh. », euh, diffusée sur France 2 au départ. Et au début, c'est vrai que vous interprétez le rôle de l'épicier du coin, puis ouais. le rôle aussi de Jean-Mi, le pote de Jean. Ouais, ah. le gros ah. lourd. <rire> ouais. ah, voilà. Alors ça c'est une idée de Jean, parce que Alex Lamy avait Jeannette, ouais. sa copine. Et Jean trouvait qu'il n'avait pas de, de, de copains dans la série, quoi. Mm. Et Jean, ce qu'il adorait, c'est quand je faisais l'accent Ronalp, C'est-à-dire, mm. qu qu'est-ce qu'il dit, grand Il va bien mm. voilà. Et ça, il adorait ça. On, on s'y recroit hein, ouais. ouais. Et il a dit, bah tiens, j'aurais bien ce pote-là, ouais. ce nonne-là, euh, voilà, avec l'accent euh, Ronalp etc. Et on et on est parti comme ça et après j'ai arrêté de faire euh, toutes les voix c'est Mathieu Madanian après qui prenait toutes les voix. Ouais. D'ailleurs À ça devenait un peu étrange parce que les, euh, le buraliste ou bien le boucher c'était toujours le mec avec l'accent du jeu. Ça faisait un peu bizarre quoi. Euh, mais voilà. Donc moi après bon, j'ai bon quand même un gars une fille. Ouais, très hein. ouais, on faisait Qu'est-ce que vous retenez bon. de cette justement de cette époque où, de un on faisait de l'audience. Ouais, parce après, que là, 8 millions hein, par un, soir. 8 hein. millions et ça n'importe <rire> quelle série en vrai Et justement aujourd'hui aussi envie de demander est-ce que vous pensez qu'un retour d'un gars une fille est possible aujourd'hui Je crois que c'est dans les tuyaux d'ailleurs. Ouais. Ouais. C'est ce que j'ai entendu. Oui, j'ai entendu Ouidere. Ouais. Et vous seriez dedans Je suis pas sûr. Non ouais. Non. Je suis pas sûr. Fais-moi l'accent maintenant. Non. Vraiment. Je pense pas que j'y retourne tout de suite. Non mais, je pense, être, non, mais je pense être, pas. Hein, mais attention, ouais. c'est très très dur de passer derrière des gens qui ont fait un succès. Ouais. Je, moi, s'il y a de nouveaux qui viennent, franchement, je leur souhaite bon courage parce ouais, que c'est très très dur. Parce que Alex et, et Jean, il y a eu une alchimie, mais tout de suite. Mmh. D'ailleurs, mmh. au point d'être euh, tout de suite ensemble. Hein. Hein, donc, <rire> <Ouais>. <rire> voilà, bah, nous on a suivi <rire> le dossier. Hein, ah, bah ça a été le premier jour. Hein. C'est pas, pas compliqué. Ah, oui, oui. Donc, fallait se taire parce qu'on ouais. connaissait les conjoints de chacun quand même. A l'époque, ils étaient chacun. Ah, oui. Euh, oui, avec quelqu'un, ouais. d'accord mais euh, voilà, donc on, euh, franchement les nouveaux, s'il y en a, je leur souhaite bien du courage, parce ah que ouais. c'est très très dur de passer après Jean et Alex et il, il y semble en a beaucoup que... qui ont essayé déjà ouais, ouais. Bien sûr et justement, un jour en vous rendant sur un tournage d'un gars et une fille mmh. à Merzouba, au Maroc vous avez Merzouga. Trois... Merzouga, pardon mmh. vous avez justement vécu un grand moment en avion il me semble, oui alors un petit coucou de 40 places, on doit partir de Marrakech pour aller tourner euh, au désert de Merzouga, ouais. cest la session Maroc. Quoi. Ouais. Et donc on, départ de, on part de Marrakech déjà, dans le petit coucou 40 places, on pouvait garder que 5 kilos d'affaires chacun sur ouais. nous. Et puis déjà, euh, pas tempête, mais pas loin, orage, quoi. orage bien fort, avec ah, la ouais. pluie qui tape, parce qu'un petit coucou de... De, de, de 40 places, Alors vous jetez une pastille sur la carlingue, vous l'entendez, hein. mmh, c'est euh, hyper violent quoi. Donc euh, le, ça tangue, etc, ça loupe pas le réalisateur, la script, hop, ça vomit direct dans le <rire> sac. Voilà, on traverse les nuages et là génial, grand, beau, <rire> fabuleux, on voit l'Atlas au loin. Parce que quand vous êtes assis dans la 40 places, vous avez accès au cockpit en fait, hein, ouais. il n'est pas fermé quoi. Mmh. Donc je dis ça parce que c'est important pour la suite. Donc on traverse ça, et puis là, on arrive, <rire> on va atterrir. <coughs> et le euh, commandant, donc un des deux commandants, des deux pilotes, il dit « Bon, ben, on va atterrir, mais attention, il y a une petite tempête de sable. <rire> » Nous, on ne sait pas ce que c'est, une petite tempête de sable. C'est vrai, ouais, on ne connaît ouais. pas. Par contre, on se penche tous au même moment, c'est un <rire> film, hein ouais. Et on la voit arriver, la Miss, et bon, ce n'est pas Twister <rire> façon Hollywood, ouais. mais c'est quand même le petit truc qui tournait très, très vite, quoi. <rire> ah, ouais. ah oui, oui, oui. Et le mec nous dit « On va passer là, quoi. <rire> » Donc on pense que c'est une blague, pas du tout, tu vois, et ça continue, et là quand on arrive dans le vent en fait, dans le cover, ça commence vraiment à tanguer mais un truc de fou. Et la peur de la vie. Bah moi, moi parce que quand j'étais le seul à parler arabe, ils entendaient les commandants parler entre eux, tout le monde dit, qu'est-ce qu'il dit Et moi maman ils pense que je lâche une vanne en disant, bah rien, il parle du mariage de sa fille. Arrête de déconner, tu nous emmerdes, qu'est-ce qu'il dit Je lui sais jure c'est ça. Et regarde des commandants qui sont en train de se marier les mecs habitués comme c'est mmh. pas permis en ouais. fait quoi donc on y va on se tient on se tient et là t'as le sable qui tape sur la carlingue mais un mmh. truc c'était vraiment du clang clang clang tu dis mais ça si Incroyable. ça va dans les hélices enfin tu... dans les réacteurs ah ouais, es c'est quoi derrière quoi mmh. et donc on passe et le coup de génie des mecs c'est qu'ils atterrissent pas comme ça parce qu'il faut casser le vent donc ils atterrissent comme ça Ouais. Donc ils se mettent comme ça, c'est-à-dire se d'un seul coup, nous on voyait au cockpit, on n'a plus du tout ce qu'on avait <rire> en face, <quoi>. on voit <rire> un autre truc. Quoi. Ils se mettent comme ça, une fois que les pneus sont posés, clink, ils se redressent, etc. Ah, avec Jean, on est descendu, euh, par... on a embrassé le sol, je me souviens. On avait même essayé une vanne, par contre, chanter du hijelin, tomber du ciel. <rire> et là, non, c'est pas passé, hein. Zara, là vraiment, elle est pas bah, déjà, passée. Déjà, quand tu étais sérieux, c'est pas passé, on pensait que non, tu ouais, riais. Euh... Donc, euh... <rire>